Bonjour tout le monde, bienvenue, ici Jay, vous êtes sur Iva Sound Studio. Iva Sound Studio, si vous ne le savez pas encore, qu'est-ce que c'est C'est une association où on fait du jeu vidéo, où on fait un peu de radio, où on fait d'autres choses aussi. Mais aussi du sport qu'on mélange à du jeu vidéo pour euh, essayer de se maintenir en forme et montrer que les gamers, les gameuses savent prendre soin d'eux et d'elles. Bonjour tout le monde, bon matin, bon vendredi matin, bonjour le chat, bonjour Endo. Ça fait longtemps Endo, comment tu vas alors, si ma voix euh, est bizarre, euh, ouais, je me suis réveillé il n'y a pas longtemps en fait, je n'ai pas entendu mon premier réveil, euh, d'où mon retard de euh, quelques minutes. Du coup, euh, let's go, c'est parti. Ouais, sinon, oui, j'ai pris le temps de déjeuner quand même. Hein. J'ai euh, euh, un café, un jus de pomme, du fromage blanc, de la confiture, des céréales, une banane. Petit déjeuner, de l'énergie pour bien tenir une partie de la journée. Et le machin est pas synchro. Bon, c'est parti pour la suite de Ring Fit Adventure. Que dit-on eh Oui, ça fait très longtemps. Hélas, ça va bien. Hélas, il euh, faudra qu'on en papote en privé, monsieur, parce que j'ai pas voulu trop t'embêter. Ça va bien, beaucoup de boulot en ce moment. Et toi, comment ça va euh, bah Beaucoup, beaucoup de choses euh, en même temps sur plein de sujets différents. Euh, du coup, euh, j'essaye de m'organiser comme je peux. Voilà. Euh, allez, c'est parti. Non. Ah, c'est mieux que la dernière fois, à 90 allez oui ça on le connaît. on va commencer direct par euh, les échauffements voilà euh, en espérant que j'ai pas trop à me mettre au sol aujourd'hui parce que je vous avoue que le bas du dos n'est pas content euh, l'intensité de l'exercice on le maintient comme d'hab parce que euh, c'est déjà assez difficile hop là Ah, je me prends un tiers de la part du jeu, génial. Euh, non mais j'ai envie de laisser ça comme ça, peu en de fait, la difficulté. C'est pas facile, mais c'est quand même un peu difficile, mais je tiens à, à garder, à rester vivant le, le long des exercices en fait. Du coup on va, on va laisser comme ça. Je vais continuer à vous poser la question dans ce cas. D'accord. Voulez-vous faire une séance d'étirement dynamique Oui, on va pas la, se lancer sur du sport sans étirement les gestes de posy 3, 2, 1 c'est parti levez alternativement les genoux pour toucher le rincon. attention à ne pas heurter le rincon avec la sangle une dernière fois oui comme ça l'exercice suivant ah, allez, le truc pour chiant les levez les alternativement la jambe droite j'y arrive pas cet exercice cible le bas du dos. Une dernière fois Oui, comme ouais, non, ça. Là, des jambes droites, j'y arrive vraiment pas. Passons aux étirements du dos. Mettez une jambe en avant et abaissez le bassin. En descendant, évitez de mettre votre poids sur le pied en avant. Faites en sorte de garder le bas du dos bien droit. dernière fois de chaque côté. Allez, ça ira. Bien. Écartez les pieds et passons aux étirements latéraux. Levez le ring et penchez-vous sur le côté. Attention à ne pas vous pencher en avant. Cet exercice étire les muscles latéraux et se débras. fois de chaque côté bon ah oui. je suis pas centré là non moi bon, si ça ira allez chapitre 5 partie 2 parce que euh, la dernière fois euh, j'ai coupé le chapitre 5 en 2. car il est très très très long donc c'est chapitre 5 partie 2 il reste de mémoire, deux mètres des éléments euh, à vaincre avant de, de passer au boss final. Enfin boss final, euh, le boss final du chapitre. Du coup comme Majamba et Cobra comme Majamba virgule Cobra a finalement décidé que vous étiez digne de confiance. Donc ça ce sont les deux maîtres euh, déjà affrontés. Vous devez maintenant rencontrer Abdonis, le maître des abdos. Et je vous avoue que j'appréhende en fait. J'aime pas ces exercices. Euh... Avant de passer à droite, -ce qui... non, ce n'était pas ce bouton, c'est ça Ce n'était pas ce bouton, très bien. C'était celui-là. Il faut aller dans la maison. Il y a beaucoup de choses dans la maison. Alors, lui, il veut un smoothie pomme. C'était ce qu'il qu avait demandé. Est-ce qu'on peut faire un smoothie Âmes caramel fraise j'ai pas de quoi faire un smoothie pomme du moins je ne peux pas faire de smoothie pomme donc la quête je peux pas le, la faire pour le moment il y a d'autres dialogues qu'est-ce qu'il dit euh, il y a des petits exercices là pour faire travailler les jambes ça va me casser ça Allez, on va tenter. Voulez-vous abandonner votre quête actuelle et commencer celle-ci Ah mince C'est une quête à la fois Ah, c'est une découverte, ça. Pouet, c'est bonjour, Wedios. Comment il va, le Wedios Bah du coup, on va quand même faire ça. On récupérera la quête après. C'est 4 minutes pour faire travailler les jambes. Ah oui, c'est vrai que je suis en rouge feu maintenant en tenue. Donc squat. squat. On y va. Gardez le bassin poussé vers l'arrière. Fantastique. Bravo. Superbe. Bien joué. Bon travail. Super. Superbe Formidable, Formidable. Ouais, c'est ça Génial Bien Encore 5 Très bien Très bien Magnifique Encore trois Je suis déjà mal au cul, ça Au travail Une dernière fois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 Oh on passe pas ça. Bon, on va faire au mieux. Alors, bras tendu, et comme si je pas un escalier. Ah. Ok. faut que machin il me détecte quoi et il peut pas détecter aujourd'hui allo le ring con et le joycon au passage ça veut pas je peux pas tricher pour qu'il le détecte et tirer vos jambes j'ai pas assez de cuisses, c'est ça Non sérieux. Ah, j'ai entendu un bruit. Et non, il veut pas. Celui-là il n'a pas envie. Non, non, il ne va pas. Et eh bien il va falloir abandonner cet exercice. Celui-là, il n'a pas envie du tout. Tant pis. Tant pis. Comment je fais pour annuler Ah, oh, ils sont gentils, ils me donnent quand même de l'XP. Bon, le rameur, ça ne fonctionne pas. Très bien. Elle, qu'est-ce qu'elle veut Enquête. Soupe, pomme et oignons. Non, il d'ailleurs. Soupe, pomme et oignons. Bon courage pour la session. Merci, équipement. Bon, soupe, pomme et oignons. Alors, est-ce que j'ai le droit de préparer une soupe pomme et oignons. Non, je ne peux toujours pas faire ça. Bon, et la 4, numéro 4. Un planement, oui, bien sûr, c'est français, ça. Atteignez l'arrivée en 230 foulées. Oh, C'est intéressant ça en vrai. Allez go! Donc on va refaire un petit exercice ici. Deux minutes. Temple de Brachium ou Brachium, je ne sais pas comment on dit. 230 foulées, hein. on est d'accord? Et je cours Mais ne coupe pas en pleine course. Génial, squat écarté. Oh là là, quelle horreur. Il va falloir le choisir, lui, il a des points d'attaque intéressants. 2 pour 85. Euh, 1 pour 80. 1 pour 50. Eh bien, on va dire au revoir au lever du genou. Allez, on continue. Raté. Punaise. Vite. 218 sur 230, ça passe. une belle suée. À présent, <tousse> votre entraînement en point d'expérience en prenant la pose de la victoire. <tousse> Abaissez votre bassin pour charger votre puissance de flexion et tirez votre victoire. Allez, premier poux du matin. Par votre pouce C'est plus élevé que la dernière fois hein. Ah je change de chaussures euh, plus tard. Parce que je crois qu'il y a des bonus d'équipement quand il y a l'intégralité des équipements en fait. Euh, tout le reste on a déjà vu. Boutique. On va jeter un oeil. D'ailleurs ils sont aussi... Est-ce qu'il y a de la pomme au passage Non. Non plus. Alors côté habit. 117. Il euh, n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Et du coup, il ouais, faut que je garde mes équipements actuels parce que j'ai quand même 5% sur les puissances d'attaque rouge. Donc, je ne change pas pour les baskets gagnées. Très bien. Bon, le plateau du jour. Parce qu'après tout, c'était quand même le, ce qu'il fallait faire. Alors, attendez. J'actualise. Le retour qui a eu une erreur. Voilà. C'est bon. Alors le plateau du jour. Nous avons beaucoup trop de choses. En fait, il y a un focus sur les attaques jaunes. Il y a Draco en haut à droite. Drago d'ailleurs. Euh... Donc je vois où est placé le maître Abdo. Je suppose que c'est le jaune. Mais où est le maître vert c'est une bonne question, ça. Euh... Allez, c'est parti. Première zone de ce chapitre 5, partie 2. Un jeune homme nous dit, c'est embêtant cette histoire. Tiens, il y a quelqu'un. Bonjour, vous aussi vous allez, vous allez dans cette direction L'ennui, c'est que des monstres se sont amusés à laisser des rochers en travers de la route. Bon ben, on va s'amuser, quoi. Impossible de passer. Peut-être que quelqu'un avait des abdos d'acier pourrait régler leur compte à ces gros cailloux. Oui, alors abdos d'acier, pardon, mais euh, non. En fait, c'est plus abdos chocolat, là. Mais chocolat euh, fondu. Ces rochers n'arrangent pas nos affaires non plus. Nous n'avons qu'à nous en occuper. Ben oui, comme d'hab. Hein. 2200 points d'XP. on gagne euh, toujours pas de pommes. Mais on gagne de la gélatine. C'est pas bon la gélatine, j'aime pas ça. 4 minutes. Allez, go Détruisez tous les rochers et atteignez l'arrivée. Allez, go! Alors, ça, c'est comme ça. On va manger des rochers. Alors l'idée, c'est pas juste le, le, de faire appuyer le cercle sur le, le ventre, hein, mais c'est aussi de contracter les abdos. Sinon, euh, ça sert à rien. Il y en a 15 au total. J'ai raté la caisse Ok là-bas, d'accord, j'ai pas compris. J'ai arrêté des trucs dans l'arbre de douceur. Mais euh, il avait dit qu'il y avait des monstres. Il n'a pas eu. Allez pou. Deuxième fois de la matinée. 125 Ah si, c'est possible. Parfait. Tous les rochers ont été détruits. Le jeune homme que nous avons vu tout à l'heure va pouvoir passer maintenant. Il n'est plus là. Ah ben, il a disparu. J'espère qu'il a pu continuer sa route sans problème. Tu parles. Il a été kidnappé, oui. Alors, j'ai le choix entre ça ou ça. Bichon qui nous dit, il se fait tard. Il faut que je me dépêche de rentrer. Bichat doit m'attendre. C'est Bichon de la boutique. Est il... Pourquoi il est là, lui Qu'est-ce qu'il a fait encore Il est venu euh, ici pour faire le plein d'ingrédients en smoothie. Il y a un raccourci pour le village juste ici. Renaud, Renaud. Ok, d'accord. Eh bien, beau. En effet, très pratique. Euh, c'est tout euh, ben, au revoir, en fait. Non, il y a un gros point d'exclamation, c'est qu'il y a une nouvelle quête, c'est pas possible. Mais c'était les trois de tout à l'heure. Non, ça c'est le soupe à l'oignon. Les a... non, les a... Tout ça on l'a vu hein. Tout ça on l'a vu hein. Côté boutique Rien de neuf Rien de neuf Rien de neuf Attendez, attendez, attendez, il y a des pommes Il y a des pommes J'ai pas la recette, c'est ça le truc C'est ça le truc, je m'en souviens maintenant J'ai pas la recette des pommes J'ai des pommes mais j'ai pas la recette pour faire des smoothies pommes Ok, on retient. Du coup, euh, je ne sais pas comment la débloquer pour le moment. On va voir après. Si, après il y a. Allez. Le jeune homme. Ah, bah, il est là de nouveau. Merci pour le coup de main. Ben bah, justement, c'est le jeune homme qui était bloqué. Content de voir qu'il a pu continuer sa route tranquillement. Je vous avez réussi le premier test. Pardon. C'est lui le, le maître des abdos Excusez-moi, mais je devais mettre à l'épreuve votre sens de la justice. Et pour cela, je devais me faire passer pour un simple voyageur. Punaise. En réalité, voici... Abdonis, mon véritable visage. Je vous montre sa tête qui est cachée derrière la caméra. Je vous montre. Voilà. Très rigolo. Il me fait penser à... Ce, ce pourrait presque être un, ch un chanteur euh, pop rock euh, américain, quoi. Presque. Quoi Avec 3 I Permettez-moi de me présenter, je suis Abdonis, l'un des 4 maîtres et spécialiste des abdos. En me montrant que votre cœur était pur, tiens, ça me rappelle une série ça. Vous avez réussi mon premier test. J'aimerais à présent évaluer les capacités de vos muscles abdominaux. Je vous attendrai plus loin, pour réussir le test, il vous suffit de me rejoindre. Est-ce que vos abdos sont prêts J'ai pas trop le choix. Piste toute allure, ah, va falloir courir. Ah non, il n'y a que 310 mètres. Où est l'arnaque Ah, on va gagner les oignons. Où est l'arnaque Courir, retrouver Abdonis. Eh ah bah ben go. Allez, les monstres. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que c'est Globalon je le trouve très rigolo lui. J'ai que ça en jaune. Ouais, j'ai que ça en jaune. C'est un chenipan qui a fait sécrétion. Quoi. Alors, 90, 80, 85, 60, direction euh, le rouge, torsion de bras. C'est rigolo ça. Si j'arrive à le faire fonctionner. Voilà, et là on fait les marionnettes. Oui, bien sûr, mes muscles ne sont pas contents, non, ils souffrent. Ah. Allez, go, et on a vu le truc à gauche. Voilà. Ah, un rocher. Qui ouvre un passage en bas. Voilà, oh Succession de rochers. Le rocher qui m'a donné un cœur très généreux. Vous entendez la télé en écho, non Je pense que oui. flexion triomphale encore c'est que des tanks ok bah go d'abdos 4 je vais prendre les 4 dans la tête là va leur régène j'ai géré ça. Alors les noirs ils ont pas de faiblesse, les jaunes, faiblesse jaune. Euh, du coup euh, on va refaire ça. Sur celui-là. Il lui reste un peu de vie. Mince. Bon, deux boucliers d'abdos. Pas une AOE là qui reste quelque part Si, ça c'est une AOE. Ça c'est une AOE. Ça non. Bah, direction les squats écartés. Attendez, je bouge un peu les jambes. Hop là. Hop là, hop là. Squat écarté On va partir sur ça. Alors attendez, j'essaye de faire comme il faut. Ok. C'est parti Faites travailler vos jambes Ah oui, c'est bizarre le, ces nouveaux squats. En effet, ce pas les mêmes muscles qui travaillent. C'est fait. Je me redresse. Bouclier d'ado. Expirez tout en contractant vos abdominaux. N'oubliez pas de respirer. Alors, on prendra à boire après. 60 80 4 jaunes direct. plus qu'un euh, ben, retour de la torsion de bras j'aime bien ça c'est rigolo et ça fait des points d'attaque allez Il manque rien. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Ok. On va refaire ça. Écoutez, il manque rien pour l'achever. C'est parti. Expirez en abaissant le rington. Fantastique. Et voilà. L'XP est bien. En recours En recours, c'est parti. J'ai cru voir vos abdos se relâcher. Vous avez concentré votre attention sur vos abdos, j'ai pas eu le temps de voir la suite. Non Ok, à vos ordres. Coffre à ouvrir. Des chaussures. C'est bien, c'est deux chaussures en, deux fois, en, une, en une fois, là, en fait. Enfin, deux chaussures, deux paires de chaussures. Et voilà le maître. Mon Dieu, c'est pas des, des, des, des, des abdos qu'il a, lui, c'est des marches d'escalier. Vous m'avez montré de quoi vos abdos étaient capables. Ça, au moins, une belle Sans blague. A baisser votre bassin. je me demande comment ça fonctionne ça quand même c'est juste une caméra infrarouge en fait comment ça peut capter le pouls parce que c'est à peu près juste hein, en vrai même si ça plante de temps en temps euh, ça reste relativement juste ouais C'est un succès, tant mieux. Votre cœur et vos muscles sont les plus purs que j'ai jamais vus. Je pourrais postuler à Once Upon a Time. Merci pour cette belle démonstration, j'ai hâte d'aller affronter ce dragon avec vous. Il ne vous reste plus qu'à rencontrer le maître de l'équilibre, Mémé-équilibre. C'est elle qui assure la cohésion des quatre maîtres, c'est quelqu'un de très important pour nous tous. Cependant, son temple de l'harmonie est très difficile d'accès. La route est si ardue que même nous, les autres maîtres, n'y allons que rarement. Mais puisque votre cœur et vos abdos sont purs, encore une fois, vous devriez, vous devriez y arriver. Non, on continue. Oui, hydratez, bonne idée, de l'eau. Hydratez-vous aussi, également, ça sert toujours, ça fait toujours du bien. L'eau, c'est la vie, comme disait un grand philosophe belge, Jean-Claude Van Damme. Hop là, voilà, hydraté c'est fait. Alors nous avons ici un grand monstre jaune. Je pense que ça c'est pas vraiment courir. Ça doit être juste une, euh, bah, un grand monstre jaune. quoi. Euh, c'est quoi ça Ça c'est un losange avec de l'équilibre et du... Attention C'est parti Quel talent Ça fait travailler la taille vous sur le côté en expirant. Allez, écrasons tout ça Est-ce que c'est mieux là Oui. Mais par contre, je ne sais pas combien il y a de batterie dessus sur celui-là. Ok, alors je mets de suite à charger l'autre parce que je suis pas sûr que celui-là tienne longtemps aussi. C'est bête, je les avais chargés toute cette nuit. Où est-ce que j'ai mis les câbles par contre Attendez. Où est-ce que j'ai mis les câbles J'arrive, je suis à vous. Merci pour le signalement. Ça m'embête, par contre, parce que j'avais tout mis à charger. Euh, USB. Est-ce que ça charge Oui, ça charge. Voilà, je vais essayer de ne pas marcher dessus. Merci pour le signalement, c'est cool. Euh, mais vraiment, euh, ouais, c'est... Ouais, ouais. C'était censé être full chargé. Mais du coup, le récepteur... Euh... Et non, le récepteur, il est nickel. Il n'y a que les émetteurs. Bah flûte. Bon, soit. Je ferai un peu plus attention la prochaine fois. Ah, ok. Je disais quoi Oui, euh, je sais plus ce que je disais. Mais en gros, il voulait un smoothie pomme. Euh, Qu'à la base, je n'avais pas la recette. Maintenant que j'ai la recette. Ok pour les smoothies pommes. Ok pour les smoothies tomates. Ok pour soupe Pommes, oignon. Euh, du coup, on va lui rendre, enfin lui rendre, lui lui apporter ce qu'il a envie au, à lui. Je lui donne le smoothie pomme. D'accord, il a cru que je lui donnais autre chose. Vous êtes la preuve qu'il existe en fait des personnes remarquablement serviables dans la nature. Bah tout le monde n'est pas euh, en train de donner autre chose que des smoothies pommes en fait. Hein. Alors qu'est-ce qu'il m'offre Des perles. Très bien. Un jour il faudra que je vende tous mes items à vendre parce que je commence à les accumuler. En vrai. Euh, ensuite, toi, tu voulais une soupe pomme et oignon. Ok. Alors, la soupe pomme et oignon. J'ai les ingrédients. Oui. Alors, c'est pas un smoothie, par contre, c'est une soupe. Donc, euh. Allez, musique! Voilà, tout simplement. Tout simplement. Du coup, on va rendre la quête. Et la dernière quête, c'est euh, celle de jeu mais je n'arrive pas à faire euh, l'exercice le, du rameur, je sais pas pourquoi. Le capteur sur la cuisse euh, déconne un peu. Donc c'est peut-être moi qui l'ai mal mis, je sais pas, enfin, ça me semble bon, mais bon, on verra bien. Du coup, je ferai cette quête-là en off, c'est juste une quête de rameur, C'est pas très très grave. Bon, il faut faire encore tout ça aujourd'hui. Euh, il reste en vrai 4, 3 niveaux, plus un boss, plus deux exercices relativement courts mais peut-être un peu fun comme l'équilibrisme euh, et il va falloir trouver euh, ma m'équilibre, qui est dans un, de trois niveaux enfin trois, oui, trois niveaux du coup, let's go si seulement je pouvais vers... <rire> apprendre à parler si seulement je pouvais faire ça chez moi, presser tada. mais en fait, ce qui me, ce qui... Ce qui me fait kiffer euh dans ce, cette préparation de smoothie euh, c'est juste la musique c'est voilà c'est tout ça, ça, ça me fait penser à euh, c'était pas le shop oui c'était quoi je sais plus c'est un, un truc très nintendo et voilà ça me rappelle des choses euh, du coup euh, monstre jaune j'ai qu'une attaque jaune par contre ça va m'embêter un peu donc j'espère Qu'est-ce que c'est que ça Il est pas jaune. Il est goldé. Il faut le battre avant qu'il s'enfuit. Alors, pour l'instant j'ai une ligne de dialogue. Je la laisse comme ça. Il, il est shiny le truc quoi. C'est un Pokémon. L'ami Channel. Oui, c'est ça. Alors, flexion triomphale. Mais du coup, il C'est quoi C'est oui, non, il est juste goldé, quoi, il c'est pas euh, le jaune, il s'en fout. Faites travailler votre dos. Bien joué. Mmh, ça lui enlève pas beaucoup, ouais. Hein. Bouclier d'abdos Non. Il a l'air fatigué. Il s'enfuit. Qu'est-ce qu'il fait Non, il reste là. Alors 90, 80. 85, 80. On y va sur le 90. De bras. Allez, on va faire les marionnettes. Quand tu veux le rincon. Ok, go. Eh ben c'est passé au final. Je repasse plus tard, ce serait bien que je me substante. Bon appétit On dirait vraiment les marionnettes. Bon appétit. Ou bon café en fait, je sais pas quelle heure il est midi. Non, bon appétit. Mais euh, je vois l'heure en fait, euh, j'espère pouvoir finir avant que... J'ai une demi-heure pour finir en fait. Ça va être juste. J'ai une demi-heure pour finir. Bon allez, on fait au mieux. Euh, Qu'est-ce qui... Pourquoi... Qu qui se passe Pourquoi je ne peux pas avancer Où est l'arnaque encore Qu'est-ce qui se passe ben, Il ne reste que cet exercice-là, mais c'est censé être facultatif en fait. Mieux que sur d'autres nive... bon, chapitres, je les ai passés. Ah non, d'accord, c'était juste le machin qui bloquait le, le niveau. Maintenant, on fait le vrai niveau. Ok, c'est bon, j'ai branché deux neurones. Suggestion, technique verte, mes préférées. J'espère que je vais faire l'arbre. C'était rigolo la dernière fois de faire l'arbre. Ah, il a bougé la cheville. Hier. vers la gauche revenez lentement à la position de départ contractez les abdominaux sans plier le bas du dos allez, j'espère que le vert le ballon vert ne va pas appeler les petits verts puisque choisissez une technique <rire> pardon mais le bruit le bruit qu'il a fait quoi 90 80. Ça c'était quoi Combien 60. Il y a eu. Quoi écarté. Allez. Eh b. Ah non, il faut d'abord les écarter. Bah ben, c'est bon. On y va. Ouvrez la poitrine et écartez le dos droit. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Ouvrez la poitrine pour vous lever les bras. Vos mouvements sont un peu trop rapides. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Allongez le dos en gardant le buste bien droit. Calquez votre vitesse sur celle du modèle. Pourquoi là ça fonctionne pas? Quand tu veux, et voilà, maintenant il va plus envie. Fait. Tu remontes trop vite Ouais Attaquez Posture du guerrier 1 Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Attention à ne pas trop incliner votre buste Chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Faites des mouvements plus lents. Vous pouvez tenter un angle droit, mais ne forcez pas. Pour vous pour plier d'abdos. Pressez avec les jambes légèrement pliées. ¡Gracias! see. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de défense. Ne vous penchez ni en avant ni en arrière. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Lentement vers la droite. Revenez lentement à la position de départ. N'avancez pas le genou au-delà du talon. Oui Oubliez d'abdos. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Ça va falloir mail. Normalement on avec celui là avec celui-là. lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position des... Ne forcez pas en levant les épaules. En espérant regagner tous les cœurs, parce que en vrai j'ai un doute. Je sais pas si je vais regagner tous les cœurs avant la fin du, du niveau. J'ai un gros doute. de du niveau du coup. L'eau, après ça. Salle de jeu. Escalade. Deux minutes. Utilisez le ring -con pour escalader et récupérer des pièces. Poitrine, trapèze et bras. On va faire des smoothies pêche. C'est trop bon. Alors du coup, il faut faire quoi Écartez les jambes de la largeur de vos épaules. D'accord. Compressez le ring -con. baisser, relâcher. J'ai pas compris. D'accord, j'ai compris. Récupérer plein de pièces. Mais que si on veut tourner, on fait comment Punaise. Je crois que j'ai compris un truc. J'ai mal au bras. j'ai raté rambé ah non c'est bon ça passe ok très bien très bien bon mais je peux faire des smoothies pêche maintenant ah ça peut me raise cool ah c'est bien ça est-ce que j'ai des pêches Ça, c'est une question. Est-ce que j'ai des pêches Ah non, j'ai juste gagné un smoothie pêche. J'ai pas gagné la recette. Autant pour moi, j'ai pas du tout la recette de, du smoothie pêche. Autant pour moi, du coup pas ce boisson. En effet. J'ai vu, j'ai vu, mais ne dépensez pas vos points pour ça. Le jeu me l'impose déjà. Allez niveau 33, chute des grands sauts, c'est un peu long, il n'y a que 470 mètres mais euh, je pense que ça va y avoir beaucoup de, de monstres en vrai. D'accord. tapis rouge. La gauche. Revenez lentement à la position de départ. Ne forcez pas en levant les épaules. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Ouvrez la poitrine quand vous levez les bras. Faites des mouvements plus lents. Tâchez. Bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Tenez bon. Quoi t'écarter? vos jambes Super Continuez comme ça Beau travail Fantastique Beau travail Ouais, c'est ça Bravo À la vitesse supérieure. Magnifique! Encore trois. Ouais, c'est ça! Bon travail! Une dernière fois! Joli! C'est ça! C'est pas fini! Choisissez une technique! Oof. danse triomphale qu'est-ce que c'est que ce truc balancez vos hanches taille, ventre et bras danse triomphale portée 5 oui on va se ridiculiser un peu j'ai hâte de voir ça idem, bande de vilains attendez, parce que vu que c'est une OE j'ai envie de la, la garder, mais il faut que je remplace quelque chose stratégiquement, il faut que j'enlève le vert mais j'ai besoin de garder une verte il faut que j'enlève soit la cuisse jambes, bas du corps, posture jambes, fessier ventre bas du corps, ventre, posture je vais enlever ça parce qu'on on le retrouve ailleurs. Euh, C'est peut-être un peu risqué ce que je fais parce que la danse triomphale a une recharge de 3. Sinon je pourrais enlever ça, mais euh, il faudrait que je me heal à un moment donné quoi. Danse triomphale, sérieux le jeu quoi. Comme si c'était pas assez ridicule comme ça c'est très sensibilisant mais niveau euh, estime de soi' je prends un coup quand même ah oui pardon enfin bon je suis quand même content de faire de l'exercice je, je aurais pas fait autrement d'exercice de en vrai Que... OK. OK, j'ai rien fait. des cœurs. Mais faut aller où au juste Ok. j'ai Jade, c'est cool non j'ai pas voulu screen c'est un noir bon attendez avant d'essayer ça attendez cette fameuse danse peut-être que les prochaines fois je changerai la façon de d'avoir l'écran de stream pour juste faire une fit pour que vous me voyez me ridiculiser en plus grand je pense on va voir bon la danse qu'est ce que c'est que cette chose C'est ridicule mais c'est rigolo. Presser avec les jambes légèrement pluie. Bien, choisissez une technique. Torture de bras. Pivoter les bras. Après la danse, les marionnettes. Et je fais ce que je peux. Hein. Quoi Qu'est-ce qui se passe Ok, j'ai un écran noir, ça va. Abaissez ah. votre bassin. Tu as clip, eh fais-toi plaisir. Il y a un cadavre clip, de toute façon faut l'utiliser. Temple de l'harmonie, de même équilibre. Un peu glauque. Mais même équilibre, trois petits points. Au secours, un fantôme Comment osez-vous me traiter de fantôme Oh mon dieu, le bruit de même équilibre. Je suis mêlé, même équilibre, le maître de l'équilibre. Est-ce que c'est -ce est une façon de s'adresser à quelqu'un qui prend la peine de sortir pour vous accueillir Mais passons, si je m'abuse, vous êtes Jake, n'est-ce pas Vous avez réussi les tests des autres maîtres. Vous devez maintenant passer le mien. On aurait cru todette, todette mais en vieille. Qui ne doit pas être une partie de plaisir. Qui n'existe pas. Quoi Vos bras, vos jambes, vos abdos, tous vos muscles sont déjà équilibrés. Je n'ai rien à y redire. C'est inattendu. Je me sens comme une pointe de déception dans votre regard. Je peux toujours vous proposer un combat contre mon petit babal. C'est un chien. Si vous réussissez à battre Babal, vous serez officiellement des nôtres. Vous serez le cinquième maître. Temple de l'harmonie, 6 minutes. Il n'y a quasi pas à courir, c'est donc un boss. En vrai. Qu'est-ce que Babal L'animal de compagnie, de même équilibre. C'est ben, ce que je pense, en vrai. Rien fait. Je prends un niveau gratuit. Voici Babal. Alors attendez, est-ce que même équilibre est assis sur une balle ou est-ce que même équilibre, sa robe, c'est une balle Un jour, il m'a attaqué dans la forêt. Je l'ai d'abord combattu, puis nous avons fini par jouer ensemble. Finalement, nous sommes attachés l'un à l'autre. Je vous préviens, ne le prenez pas à la légère, donnez tout ce que vous avez ou il ne fera qu'une bouchée de vous. Oh punaise une Ah ouais, Au secours Récure du guerrier Euh Gauche en avant Penchez lentement vers la gauche Venez lentement à la position de départ. Ouvrez la poitrine quand vous levez les bras. Faites des mouvements plus lents. Vos oh. mouvements sont un peu trop rapides. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite.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 Super! Joli! On accélère! Tenez bon! Encore trois! Vous y êtes! Excellent! Une dernière fois! Ok! Bien! Vous pliez d'abdos! Jambes légèrement pliées. Oh, punaise qui m'a mis. Allez, c'est pour vous faire plaisir. Eh bien. Qu'est-ce qu'il fait J'ai un mauvais pressentiment. Il va falloir bien se défendre. Super bouclier d'abdos. 80, 85. Excellent Joli Bien Essayez de vous surpasser Bien joué Encore fois C'est bien Bon travail Une dernière fois Bien Ça Vous pliez d'abdos Continuez à presser Attention Vous n'avez plus beaucoup de cœur Jambes légèrement pliées. Je comprends pas. Attendez, ça, j'ai beaucoup de mal à le faire, étirer la jambe gauche, plier le genou droit, talon vers l'intérieur, je peux pas faire mieux. Allez, Rincon, s'il te plaît. Euh, ben oui, je fais ce que je peux. Putain, ah. ça se mérite les queues de région ici. Et revenez. Là Je remonte Ne surmenez pas, faites une pause si nécessaire. Ouais, pause boire. Pause boire de suite. Alors, 80, 70, 85, 60... de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Revenez lentement à la position de départ. Vous pouvez tenter un angle droit, mais ne forcez pas. Abdominaux plutôt que vos bras. Choisissez une technique et bonne chance. Quoi t'écarter. C'est parti. Oh, attendez. Voilà. Tu y es presque, ouais. Il manque pas derrière ce boss, c'est le cas de le dire. Bah, deux minutes, toi Voilà, j'ai raté une attaque parce que je me suis fait troll par le jeu. C'est votre bassin Je reprends le souffle je bois un coup et j'arrive je tombe la gourde à chaque fois on une plus grande de gourde attention alors oui oui t'inquiète pas on fait les étirements et je m'arrête là le, le boss enfin, on fait le petit losange en bas les étirements et malheureusement, Drago, oui, parce que du coup, j'allais venir. Euh, Drago, le boss euh, final du chapitre, on le fera la prochaine fois parce que je ne vais pas du tout avoir le temps de le faire. Et euh, en vrai, physiquement, là, enchaîner deux boss, euh, non, c'est n'est pas possible. J ai, j ai pas, euh, je pas... Je suis hyper euh, essoufflé, là, en vrai. Euh, tu brilles de sueur, c'est vraiment un compliment. Je suis envie de dire que oui, parce que mine de rien, euh, bah, ça fait travailler euh, ça, le corps et tout. Et pour des gens qui n'ont pas l'habitude, je trouve ça bien en vrai. Ça montre que les efforts physiques sont réels et concrets. Voilà. Je vous laisse lire le texte. Par contre, euh, Dragon, il, il est plus fort. Mince. Cinquième, sixième, c'est la sixième session. Ouais. Comment tu te sens Tu sens que te, le jeu, se fait du bien. Quel est mon ressenti Ouais, ouais. Euh, en termes de, de poux, euh, le, le poux, euh, là, pas les poux, les cheveux, évidemment, parce que j'ai pas de poux mais j'ai un pouls cardiaque quand même comme tout le monde sinon je ne serais pas là. Euh, je me sens fatigué, essoufflé, courbaturé, en sueur, je sais, je n'ai pas un adjectif en A pour en sueur. Euh, mais par contre, depuis le début, je remarque quand même euh, en termes personnels sur le corps, etc., que euh, je régule mieux euh, le côté euh, cardiaque, enfin cardio. Je suis essoufflé, mais moins, souffle, moins de, de manière moins intense. Après, les exercices sont de plus en plus difficiles. Il y a de plus en plus d'exercices. Du coup, je ne peux pas faire un chapitre en entier. Parce que avant euh, les premières sessions, c'était comme là. Euh, partie, une partie de chapitre, c'était un chapitre en entier avant. Là, si je devais faire le chapitre en entier, j'aurais une rue pour euh, 4 à 5 heures. Et ça, clairement, euh, physiquement, c'est pas possible. Rien que là, déjà, euh, ça va faire deux heures de stream, même s'il y a du blabla, etc. Euh, c'est compliqué de, encore, mais par contre, euh, je sens que j'ai un peu plus d'endurance. Je ne vais pas dire énormément, parce que encore, ça reste que le début de l'aventure. Hein. C'est que le chapitre 5, il y a énormément de chapitres. Il y a plusieurs dizaines de chapitres. Euh, donc je pense que ça ne peut aller que en s'améliorant. Euh, ça m'a permis de, euh, aussi de remarquer que par rapport au vélo, parce que je continue de temps en temps de pédaler dans le quotidien et, et, et euh, je prends plaisir à faire quelques balades à vélo maintenant, euh, je suis moins crevé sur le vélo et j'arrive à tenir plusieurs heures sur le vélo maintenant alors je ne vais pas faire le tour de France évidemment mais par contre en balade pépère tranquille à, à peu près entre 15 et 18 ou 20 km heure euh, franchement ça va y compris quand c'est pas sur la route et que c'est plutôt sur des chemins un peu de terre et de cailloux euh, ça va franchement avant j'aurais pas pu là dernièrement je me suis rendu compte que c'était faisable et que euh, en vrai euh, je peux faire ça régulièrement donc il y a une énorme... donc merci RingFit par rapport à ça ça, ça aide énormément et euh, par contre, euh, je pense que enfin, RingFit c'est quand même très axé et euh, Nintendo d'ailleurs euh, a posté des vidéos de RingFit euh, cette semaine là sur leur Youtube ça m'a étonné euh, mais euh, c'est des témoignages de gens qui sont pas du tout sportifs qui utilisent RingFit, qui ont utilisé RingFit et que ça leur a apporté un, un bien fou donc RingFit s'adresse ça, ça pas vraiment aux sportifs ou aux grands sportifs euh, à part pour une petite euh, maintien en forme mais c'est plutôt pour les gens qui de base ne sont pas sportifs et qui veulent prendre soin euh, d'eux et d'elles et c'est ça que et, euh, Nintendo l'a clairement euh, réexprimé cette semaine et du coup bah, ça correspond à, au message qu'on qu veut faire passer sur Ivassan, donc tant mieux donc si euh, vous n'avez pas envie bah, qu'attendez-vous, surtout qu'en plus il est moins cher qu'à sa sortie alors ça reste un coup parce qu'il y a tout le matos, enfin le matos il euh, y a ça quoi euh, mais euh, c'est beaucoup moins. Cher. Il a perdu le 20 à 30 de. Au lieu de 80 euros, je crois qu'il a à 60. On peut, mal, on peut mal le trouver à 50 ou 55. Donc c'est mieux qu'à 80. Euh, mais c'est euh, un super exercice, un super logiciel, euh, un super programme. Et il euh, n'y a pas que l'aventure la, jeu vidéo, évidemment. Il y a tout un programme fitness euh, pour aller un peu plus loin. Il y, y a des jeux de rythme avec le corps. Alors je vous le dis de suite, je suis nul au possible dessus. Euh, et euh, on peut faire même du ring fit euh, en ayant la switch en veille juste avec ça et ça enregistre la, les mouvements du, du, du, du ring con pour, pour euh, ring fit même si la switch est en veille juste en gros on est sur le canapé en train de regarder une série on peut euh, être comme ça sur l'épaule faire les contractions avec les bras pendant une série et ça, ça compte comme des vrais exercices et c'est enregistré dans euh, Ring Fit, même si la Switch est en veille. Et ça, c'est super intéressant. Donc ça permet de se travailler les bras, euh, de toute manière en étant posé en plus. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Quoi. Et c'est pas un placement de produit, et vraiment j'insiste par rapport à ça. Euh, c'est vraiment un choix euh, d'avoir fait ça. Et euh, si Nintendo nous attend, nous en entend, contactez-nous s'il vous plaît, on aimerait discuter. Euh, mais euh, voilà. Mais euh, je suis en train de vendre le produit gratuitement quoi. Euh, on va poursuivre avec le, le, ce qui restait à faire. Pas le boss. Il a pris les exercices finaux. Et voilà. Je reprends mon souffle. Et on va boire un coup encore. Quelle heure il est Ouais, faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche. Allez. Alors non, c'est pas le boss. On a dit pas le boss. On va faire euh, la salle d'arcade. Qu'est-ce qu'il aducto Adducto mobile. Oh mon dieu, les adducteurs. Deux minutes. Contrôlez un véhicule en pressant le ring entre vos cuisses. Ah, génial. Je suis content. Je ne l'ai pas du tout fait de toute la session. Et eh ben, au final, le jeu nous dit, eh ben, fais-le quand même. Allez, je ne sais pas ce qu'il va falloir. Je me baisse. Asseyez-vous sur le bord d'une chi... chaise. Ah, c'est tout nouveau ça. Est-ce que j'ai une chaise oui, j'arrive. Voici la chaise. Ceci est une chaise. C'est magnifique. Hein ah, Mon Dieu, c'est la première fois qu'on va me voir réellement assis depuis le début de Ring Fit. Bonjour. C'est ici les euh, pas du tout sportifs anonymes. Alors... Asseyez-vous sur le bord. Ah, sur le bord, par contre. Je pas le droit d'être contre. Donc, sur le bord. On ne me voit pas trop. Je me recule. Voilà. Étirez votre dos. Placez le ring-con ring entre vos cuisses et serrez. Gardez les genoux collés. Compressez le ring-con pour sauter. D'accord. Maintenez le ring-con ring compressé pour planer. D'accord. Récupérer le plus de pièces possible. Il avance tout seul du coup C'est parti Raté. J'ai raté la... Punaise, c'est pas facile, hein Oh, j'ai... Non Oh punaise La bombe Je pense qu'il va falloir le refaire. Remonte Non Ok, moins 900. Allez, prends ça dans les dents. Va falloir le refaire. C'est rigolo, mais il va, ça va falloir le refaire. Ah, c'est pas fini. Plus vous loin, plus vous marquez de loin. Non, presque. Si, c'est bon, c'était 2000. Ah, je croyais que c'était 1900, ça va. Combien Rambé, ça passe. On le refait pas. Ça va ben, peut-être en off pour, pour la rigolade. Toutes mes félicitations, 1000 processeurs. Tenez, voici votre récompense. Des pièces. Et eh bien voilà, on va enlever la chaise. Mais si je m'assois sur le... Attendez, joli là, pardon. Euh, tu le vends bien, Nintendo, petit billet. Est-ce que tu as un cube pointillé Non, j'ai pas un cube pointillé. Bonjour à la chaise. Si je m'assois sur le bord... Je... Non, non, non, mais c'est pas s'asseoir juste à ça du bord, c'est... Euh, tu t'assois normalement comme si c'était un tabouret, en fait. Euh, on me voit pas, pardon. On me voit pas. c'est euh, Comme si c'était un tabouret. Et j'ai tout bougé, le truc. Voilà. J'ai tout décalé. Bon, c'est pas grave, c'est la fin. Euh, comment on fait les exercices finaux, là C'est pas comme ça Non, c'est pas comme ça. Attendez, je sais plus comment on fait. Ah, voilà, c'est ça. Des canards en cercle. Des canards Du coup, les pièces, ce sont des rings, quoi Oh punaise, d'accord, je viens de comprendre le jeu de mots. Au secours. Euh, je m'arrête là. Du coup, prochaine fois, ça sera le boss et sûrement première partie du chapitre 6. Euh, voilà. Voyons la phase de récupération. Sur un stream de presque 2 heures, il y a eu 37 minutes 50 d'exercice, hors entraînement. Voilà. Tout ça, ça a été fait aujourd'hui. Voilà, tout le monde a lu. C'est bien, on passe à la suite. Quelle assiduité, félicitations J'ai fait 400 squats au total. Oh mon Dieu, comment il applaudit, on dirait une otarie, quoi. Non mais regardez. Au secours. Vous êtes un véritable passionné, votre détermination force le respect. De plus, 200 fois la technique posture du guerrier. C'est formidable, ne baissez pas le rythme. Ce n'est pas tout. 400 fois torsion de bras. Vous donnez le meilleur de vous-même, continuez comme ça. Que diriez-vous d'une série... Euh, oui, Hugo, c'est ce que je demandais en fait. Bien, Allez. commençons. Vous n'aurez pas besoin du Rincon. Pensez à votre corps et ne vous étirez pas au-delà de vos limites. Étirez le bras gauche sur le côté et tenez-le avec le bras droit. Tirez sur le bras pour étirer les muscles de l'épaule gauche. Même chose de l'autre côté. Étirez-vous lentement, sans forcer. Revenez lentement. Posez les mains sur le bas du dos. Inclinez le haut du corps en arrière pour étirer vos abdos sans forcer. Pliez les genoux pour avoir les jambes légèrement fléchies. Revenez lentement. Ça, je peux pas trop le faire. Hein. Écartez les jambes, levez les bras et tenez votre poignet gauche. Tirez sur le poignet et inclinez-vous à droite pour étirer votre flanc. la position initiale, puis changez de main et de côté. N'oubliez pas de respirer. Sans blague, si je respire pas, je meurs. Revenez maintenant. Oh. Fermez les jambes et détendez-vous. Vous en expirant. Non, <rire> non, désolé, ça je, je peux pas, ça, ça j'ai pas le droit. Gardez la position si vous avez suivi les streams d'avant, vous savez pourquoi. Je, ça j'ai pas le droit. Pliez un peu les genoux et redressez-vous progressivement. Pliez le genou gauche et tenez votre cheville derrière vous. Tirez le genou vers l'arrière pour étirer l'avant de la cuisse. Même chose de l'autre côté. Faites attention à ne pas cambrer le dos. Revenez lentement. La séance d'étirement est terminée. Et voilà. C'est l'heure du brin de Cosette, un peu de blabla. Posy a beau faire de son mieux pour nous indiquer les bonnes postures à adopter, il est naturel de ne pas toujours pouvoir reproduire ses mouvements, ben, euh, comme à l'instant, assurez-vous de respecter les limites de votre corps. Ce qui nous amène à notre thème du jour. Je n'arrive pas à faire comme le modèle, écoutez votre corps. Parfois il est difficile de réaliser les exercices comme indiqués, que ce soit en raison d'un problème d'équilibre ou de posture. Les aptitudes physiques varient d'un individu à l'autre et il est normal que vous ayez plus de mal avec certaines choses. Entraînez-vous sans forcer dans la mesure de vos capacités. Consultez votre médecin si vous avez des questions sur un exercice en particulier. Voilà N'importe quoi. Voilà, c'était Jake sur Riverson Studio sur Ring Fit Adventure. Il euh, y aura une session Ring Fit la semaine prochaine. Euh, je ne sais pas encore quand. Euh, dimanche, le programme de toute la semaine prochaine sera disponible sur euh, les réseaux Discord, etc. Dimanche soir. Donc, euh, restez euh, tenez-vous au courant. Ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, à 21h sur la chaîne, il y a Draken avec, je crois, euh, presque... Non, le c'est le milieu. C'est le milieu de l'aventure euh, La Planète au Trésor, la bataille euh, du Prio-Sion. Je ne sais pas le prononcer. Euh, c'est très intéressant. C'est un jeu rétro comme on n'a pas l'habitude de voir. Et euh, c'est tout simplement la suite du film La Planète au Trésor. Euh, avec le héros Jim Hopkins. Euh, voilà. C'est hyper intéressant. C'est vraiment... Ça change totalement de, de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Y compris dans les jeux rétro. Euh, pour ma part, je vous re retrouve demain à partir de midi à peu près. Pour toute l'après-midi, sur Metroid Dread. Je prie pour finir l'aventure demain ça m'arrangerait mais euh, je suis pas confiant du tout voilà parce que euh, je suis complètement perdu dans le jeu mais c'est pas grave il euh, y a quoi d'autre sinon lundi lundi après midi vous devriez retrouver Yakipon sur euh... skull zero Slayer lundi soir la fin de la planète au trésor, et il y aura d'autres choses la semaine prochaine. J'ai plus tout en tête. Euh, je, je, je crois même que je n'ai pas encore défini ce que je vous proposerai moi la semaine prochaine. Euh, mais en gros, dimanche, vous aurez la réponse. Euh, voilà, il faut absolument que je me dépêche. Je dois partir dans très très peu de temps. Donc le temps d'une douche. Euh, J'espère pouvoir télécharger ce stream euh, là maintenant pour lancer l'encodage VOD là de suite. Prenez soin de vous. Passez un agréable week-end. Buvez de l'eau. Faites des exercices à votre rythme, selon vos capacités. Jouez à des jeux vidéo, parce qu'après tout, pourquoi pas, on a des belles découvertes vidéo ludiques. Suivez la chaîne, suivez tout ce qu'on a pu faire, avec plein de jeux de vidéos différents. Euh, voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, <rire> je ne sais plus quoi dire. Euh, allez, prenez soin de vous, cordialement, bisous.